ça fait déjà deux semaines, ça fait deux semaines qu'on m'a dit d'isoler. Ça fait déjà deux semaines que je t'en rends dans un putain 30 mètres carrés, mec. Et encore quelques minutes, mon nom tu le connaissais pas. Et maintenant tu kiffes le son, la vibe avec moi. Même moi je savais pas que j'étais capable. Même moi je savais pas que je pouvais faire ça. C'est grâce à vous que j'en suis là C'est grâce à vous que j'ai trouvé la force La famille, les potos, c'est pour vous que je fais ça Les abonnés, merci d'être là Dans mon cœur, ça fait boum boum Dans mon cœur, ça fait bam Boum boum bam Et ça fait boum boum bam Boum boum bam Et ça fait boum bam Signifiant seul l'état ponctuel ou durable Plus ou moins choisi ou subi d'un individu Qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui Certains auteurs parlent de solitude objective Pour distinguer cet état du sentiment subjectif Associé à l'isolement social Et maintenant tu connais, c'est l'heure de kiffer Et maintenant tu connais, c'est l'heure de vibrer. L'instru est posé, hey On est calé, en train de chiller, hey Ça fait boom, boom, bam tes oreilles, le son est calé frérot, et hey, ça fait bon, boum boum ça fait bon, bon, bon, ça fait bon, Ça ça bon, bon, boum bon, répète après moi, hey, ça fait boom, boom, je me sers de la musique comme moyen d'expression Je me sers de la musique pour te donner des frissons Tu connais la courée sur TikTok tu connais hey. Vas-y fais-moi kiffer Je me sers de ma passion pour me vider la tête Je me sers de ma passion pour oublier la solitude